Bienvenue dans ce flash vidéo LibreOffice. Vous maîtrisez la mise en forme, mais trouvez les styles trop compliqués. Appliquons par exemple une police de l'italique et surlignons. Cette présentation nous plaît et nous voulons la réutiliser. Amenez la sélection dans la fenêtre des styles en gardant le clic gauche enfoncé. Nous pouvons choisir le type, style de paragraphe, style de caractère, puis relâcher. Nommer le style. C'est tout. Le style est créé et disponible. Vous désirez changer Un simple clic droit sur le nom du style, puis modifier.